Allez, déjà, merci de l'invitation pour ceux qui organisent et merci de votre présence. Euh, je n'ai pas choisi de, de présenter ce qui, ce qui anime mes recherches depuis, depuis ma thèse, là, depuis ces cinq dernières années, mais plutôt quelque chose d'assez nouveau pour moi. J'ai commencé il y a quelques semaines, je crois avoir quelques semaines de recul, de recul sur ce travail. Donc, ça va être des résultats préliminaires voilà, à prendre avec des pincettes et qui vont être complétés par la suite. Et donc c'est un travail sur l'impact de l'ouragan Irma qui est passé sur l'île de Saint-Martin, oui, oui, oui. euh, sur les mangroves, sur donc les dommages qu'a créé cette, cet événement, et également quelques signes peut-être précoces de retour, de résilience ou de, de recouverte de, de cet écosystème. Euh, donc je voulais faire un plan assez classique et puis je me suis rendu compte qu'on n'aurait pas forcément le temps. Donc j'ai conservé euh, une petite introduction et puis des résultats. Et puis ensuite, euh, pour la discussion, eh bien, on, on pourra revenir sur les matériels, les méthodes, et perspectives. Donc IRMA, c'est un... un au départ, euh, c'est un ouragan, mais qui, est, euh, qui a commencé comme une, une dépression tropicale à l'ouest des, Cana à, à des, des Canaries, le 30 août euh, 2000, euh, 2017, ici, et a traversé l'Atlantique... Et c'est devenu un ouragan de type 5 sur une échelle qui est l'échelle de Saphir-Simpson, c'est une échelle de vent. Donc ça, ça veut dire des vents qui vont à l'échelle de 5, ça va à plus de 290 km h Et donc l'événement est rentré donc dans les Antilles et a traversé Saint-Martin, et passé droit sur Saint-Martin le 6 septembre 2017. Et puis ensuite, ça a été... C est, c est, ça s'est calmé, ça a traversé Cuba et s'est descendu. Et puis c'est venu s'éteindre dans le Missouri donc le 13 septembre 2017. Donc si on... Je, je me suis amusé à, à essayer de voir un petit peu dans l'histoire euh, combien d'ouragans étaient passés sur Saint-Martin. Donc euh, j'ai pris un, 60 km autour de l'île. Et euh, j'ai euh, accédé aux bases de données qui sont fournies par la NOAA hein, qui archive euh, les cyclones depuis le début du XXe euh, siècle, même, même avant. Et euh, j'ai uniquement ici conservé les ouragans euh, de type 1 et au-dessus. Et euh, donc euh, on voit que Irma, Irma a été euh, de loin euh, l'ouragan le plus puissant, donc type 5, 287 euh, km h je le disais tout à l'heure. Devant, peut-être en 2010, c'était Earl qui est passé, euh, mais qui était un type 3, avec des vents à 194 km h Et si, euh, donc de loin le plus, euh, le plus intense, et si euh, on essaye de regarder une sorte de, de temps de moyen de retour des ouragans sur cette île, euh, alors j'avais des, des petites notes sur ma présentation, je ne les ai plus, mais c'est pas grave, je crois que c'est environ tous les 10 ans, je crois que c'est tous les 10 ans le temps moyen, euh, si on regarde depuis... Euh, 1871 ici. Après, si on veut être un petit peu plus confiant, si on regarde seulement depuis 1950, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens forcément pour les, les archiver, euh, c'est environ 7,4 ans. À titre comparaison, la Martinique, c'est tous les 30 ans que revient un épisode, et la Guadeloupe, je crois, c'est tous les 37 ans. Donc, euh, un temps de passage relativement... Mais on dirait qu'il y a quand même une accélération depuis les années 90, parce qu'entre 60 et 95, il n'y en a pas, et puis tout d'un coup, il y en a presque ouais. tous les... deux ça me fait une excellente transition, parce que j'ai j'ai regardé ça sur... Euh, merci. <rire> sur le... Donc, le, le, c'est l'Atlantique Nord, hein, pour ce qui concerne catégorie 1 à catégorie 5, on voit que le nombre euh, d'ouragans ici n'a pas été euh, n'a pas été constant. Euh, il a varié il y a eu des périodes assez intenses comme ici là, entre 50 et 70 ou entre 95 et 2010 puis des périodes moins intenses alors question, point d'interrogation est-ce que là euh, on va vers une période euh, moins intense enfin, je ne sais pas, je laisse ça aux au spécialistes si on regarde euh, seulement les plus extrêmes, hein, catégories 4 et 5 euh, on voit que ça a varié alors attendez j'ai un. Vous voyez, ça correspond pas trop. Alors, excusez-moi. Je... Est-ce que ça a été inversé Non. Oui. Bref, on voit que ça a varié, mais on voit quand même qu'il y a une, une augmentation. Hein, C'est bizarre parce que ce, ce graphe ne ressemble pas à ce qu'il est sur mon ordinateur. Mais euh, faites-moi confiance sur parole. Depuis les années 50, il y a eu une augmentation des euh, cyclones les plus extrêmes. Et si maintenant on se fie plutôt euh, à la physique. Hein, les équipes les plus spécialisées dans le domaine, et non plus à la statistique forcément, mais à la physique également du climat, ils prédisent que d'ici la fin du, du siècle, il y aura un, un, une augmentation, ça va doubler. Hein. Ces événements extrêmes dans l'Atlantique vont doubler, ça a fait l'objet d'un science, de couverture en 2010. Certaines équipes même prévoient une augmentation de 300%. Voilà, c'est des scénarios un peu plus extrêmes. Donc, euh, un des euh, écosystèmes euh, qui est en, en première ligne face à, zé, à ces ouragans, euh, dans la zone tropicale en tout cas, ce, euh, ce sont les, les ouragans et les cyclones, hein, parce qu'il y a aussi des, les, euh, les typhons euh, dans le Pacifique, etc. Euh, c'est la mangrove. Alors la mangrove, c'est un vous, vous savez sûrement, c'est un écosystème littoral qui se développe le long des, des côtes tropicales et également dans les estuaires, les deltas et ça peut aussi, le long des rivières, ça remonte jusqu'à euh, jusqu ce qu'il y ait l'influence de la marée, en fait, qui est importante. Donc euh, ces, euh, ces mangroves, elles, elles assurent euh, pas mal de fonctions et, et, et rendent des services, des services écosystémiques. Donc euh, c'est listé euh, euh, ici euh, sur cette figure. En, en gros, on peut, remarquer, enfin, on peut noter en particulier que c'est des, des zones de nurserie, des zones de nourrisserie pour plein d'espèces, d'invertébrés, des espèces d'oiseaux, des espèces de, de poissons, des espèces marines en général, et euh, on peut aussi noter que donc, ce sont des refuges, on peut aussi noter que euh, ce sont des, des, des écosystèmes qui stockent ici euh, énormément de, de carbone par unité de surface, donc ça, ça fait la une hein, des, des journaux régulièrement, euh, et puis on peut noter aussi que certaines recherches Certains travaux montrent que les mangroves protègent les infrastructures littorales contre l'érosion côtière, mais aussi dans l'autre sens, elles peuvent jouer un rôle de filtre face aux pollutions qui proviennent des bassins versants. Donc bon, pas mal de services écosystémiques par les mangroves. Donc je disais les mangroves directement en première ligne, euh, on peut raisonnablement penser que si euh, le nombre d'événements extrêmes cycloniques euh, augmente, eh bien, euh, les risques euh, vont augmenter pour cet écosystème également. Et euh, à quoi on peut s'attendre sur les mangroves euh, Une combinaison de forçage, de vents, de vagues, d'inondations aussi des surcôtes qui vont se combiner et qui peuvent entraîner une défoliation partielle ou complète des arbres, des impacts sur les troncs et les branches donc c'est des troncs qui peuvent casser, des arbres qui peuvent se pencher des branches qui cassent, etc. Et on peut aussi attendre, donc c'est ce qu'on voit sur ces images ici c'est dans les Everglades en 2004 on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des, des mouvements sédimentaires importants donc à certains endroits, euh, un sédiment qui est euh, érodé, donc des arbres qui, système racinaire mis à nu. Ou le contraire, hein, des arrivées importantes de sédiments, euh, et euh, ça va étouffer le système racinaire des palétudiers. Hein, qui, les palétuviers ont des racines aériennes qui thème, euh, permettent d'assurer les échanges gazeux. Et euh, c'est ce que j'ai voulu montrer ici avec cette photographie aérienne. On voit euh, ici une sorte d'accrétion sédiments qui est venu étouffer cette bordure de, de mangroves. Donc ça pose une, une question, effectivement, c'est que si la fréquence et l'amplitude des cyclones augmentent, eh bien, on va se poser la question est-ce que euh, dans quelle mesure est-ce que les mangroves vont être capables de résilier face à ces événements hein Est-ce qu'on ne va pas euh, atteindre des seuils euh, ouais. Donc en particulier dans ce travail, je me suis intéressé, je me suis posé euh, deux petites questions euh, euh, principales. Euh, tout d'abord, est-ce que les dommages euh, suite à l'ouragan Irma euh, ont varié selon les espèces, les espèces de palétulines Et également, est-ce que les caractéristiques morphologiques des arbres, c'est-à-dire euh, les, euh, les diamètres et les hauteurs, ont joué également dans les dommages qu'on a pu observer Et euh, deuxième question... Euh, c'est-à-dire, est-ce que euh, les dommages ont varié dans l'espace Est-ce qu'il y a eu une hétérogénéité Est-ce qu'il y a eu une influence d'une distance à la côte, ou de l'épaisseur de peuplement, ou, euh, etc. Et également, est-ce que, euh, dans le temps, euh, est-ce qu'on peut observer une, une résilience et un, et un retour Alors, pour répondre à ces questions, euh, deux, euh, deux, deux choses. Euh, la première sont les inventaires forestiers, qui ont été menés donc avant... Irma ici pour l'inventaire forestier le petit mètre voilà Irma c'est c'est eu lieu ici et euh, un inventaire forestier après après Irma donc a, pourquoi 2011 parce qu'on avait eu un projet en 2011 sur l'île de Saint Martin donc on n'était pas allé pour ça mais euh, on avait fait des inventaires forestiers et puis ici cet inventaire a été mené par une collègue qui est en Martinique et euh, deuxième outil euh, la télédétection. donc là euh, en série temporelle on va avoir euh, un certain nombre d'images euh, donc c'est que de la très haute résolution image pléiade image worldview et donc on va euh, faire des, des indices de, de végétation et voir euh, dans quelle mesure ces indices euh, évoluent ici euh, deux images avant et après Irma euh, à, à, sur la côte euh, est de Saint-Martin donc là on voit vraiment que c'est les dommages sont flagrants donc Peut-être juste présenter les mangroves de Saint-Martin euh, avant et ensuite je passerai au résultat, et ça sera assez rapide. Donc les mangroves de l'île de Saint-Martin est séparée en deux. Hein, il y a une partie nord qui est euh, française, c'est un territoire, c'est un, une collectivité euh, d'outre-mer, et une partie euh, sud qui est néerlandaise. Ici, j'ai représenté en rose euh, les mangroves pour la partie uniquement, la partie française, la hein, frontière est partout. Donc ces mangroves, elles se développent en fait euh, dans des fonds de vallées, enfin euh, en, en bas des vallées. On a un certain nombre d'étangs côtiers qui sont euh, protégés par des euh, par des euh, par des cordons sableux ou d'anciens euh, récifs coralliens, qui permettent de protéger les vagues. Et les mangroves se développent donc uniquement dans ces euh, dans ces étangs côtiers. On voit quelques photos ici. Je ne vais pas m'étendre dessus. On voit que quand même Saint-Martin, c'est une une île relativement aride. Il y a une saison sèche très marqué, donc il y a un déficit, enfin il y a un stress hydrique pour les mangroves pendant toute une partie de l'année. Euh, et cette photo, juste pour montrer que quand même Saint-Martin, c'est une île qui est très urbanisée, surtout dans la partie hollandaise, et donc on va avoir une pression quand même de, de l'urbanisation sur l'arrière des mangroves, donc des mangroves qui ne se développent pas autant spatialement qu'elles ne pourraient. Et euh, ces mangroves, alors il y a une faible diversité végétale hein, dans les mangroves. Euh, là-bas, il y a quatre espèces de palétuviers. Euh, le rhizophora, qui est très bien connu, avec ses racines et chasses, hein, qui va plutôt se situer au contact avec... Euh, alors le battement de la marée, là-bas, c'est 30 cm. Hein, Ce n'est pas énorme, hein, marée haute, marée basse. Donc on va plutôt tr trouver rhizophora sur la, la bordure des, des étangs, les pieds quasiment toujours dans l'eau. Plus en arrière, on va, les rhizophora vont se mélanger avec des avicennia germinans, donc des racines sous forme de, de stylo qui remontent hein, de, de, du sédiment vers, vers l'air. Et puis, euh, plus à l'intérieur, on va trouver euh, la concularia qui peut atteindre une certaine hauteur. Ça, ça peut commencer à être des, des arbres assez hauts, dans des zones quand même où il y a de, pas mal d'eau douce. Hein, ça demande de l'eau douce. Et puis, un peu partout, on retrouve le conocarpus ici. On voit que c'est assez buissonnant. On le retrouve plutôt en arrière mangrove, mais aussi ça peut être des arbres d'un certain diamètre en, en arrière des mangroves. Et là, pour dire qu'il y avait des espèces associées, hein, donc ça, donc dans le signal satellite, ça va pouvoir se mélanger un petit peu tout ça. Je, je donc les résultats. Préliminaires, hein, puisque ça fait que quelques semaines. Donc à la question, est-ce qu'il euh, y a eu un effet espèce sur les, les, les dommages ou Est-ce qu'il y a eu un effet euh, diamètre et un effet hauteur Déjà, avant, euh, avant le, la catastrophe, euh, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence déjà euh, alors trois stades euh, on a euh, vivant, dépérissant excusez-moi, il manque mort c'est le noir, hein, c'est la partie noire pareil là, euh, vivant, dépérissant, mort on voit qu'il n'y a pas d'effet espèce tellement hein, les deux espèces, l'agoncularia et abyssenia euh, les, euh, la vitalité est à peu près identique il euh, n'y a que deux espèces qu'à l'époque on n'avait pas relevé de, on n'avait rien relevé en, en ce qui concerne les Rhizophora et les conocarpus malheureusement pas en arrière. Euh, En ce qui concerne le DBH euh, il n'y a pas d'effet non plus sur les, les niveaux de, de mortalité euh. donc, bref. avant Irma il n'y a rien de, de très euh, évident après Irma, donc 5 mois après Irma le relevé, hein, déjà au niveau de la mortalité, on voit que les mangroves euh, ont souffert euh, ici avant Irma là, les arbres vivants représentaient 65-70% euh, des peuplements, à Irma, c'est plus que 10% et euh, les arbres morts, ça devient 40-45% et les arbres dépérissants également donc à eux deux, ils font 90% des peuplements il reste plus que 10% de vivants donc ça a été assez massif euh, je suis désolé, les, les graphiques on ne ressortent pas que sur, comme sur mon écran d'ordinateur donc c'est un, un petit peu compressé, mais c'est pas grave euh, on voit qu'après Irma il y a un effet sur l'espèce on voit que les conocarpus eux euh, euh, ont, ont moins souffert d'ailleurs il n'y a, a pas de mortalité chez le conocarpus, il y a beaucoup de dépérissement mais pas de mortalité le lagoncularia lui a un petit peu souffert mais il y a beaucoup de dépérissement mais c'est pareil et puis ensuite Avicenia germinans et rhizophora ont souffert de la même manière donc avant Irma euh, ces deux là étaient, euh, la répartition était égale et après Irma on voit qu'il y a quand même une petite différence et en ce qui concerne les DBH et les hauteurs, il ne semble pas y avoir de contrôle, vraiment. Euh, ces, ces paramètres ne, sans, ne semblent pas jouer sur les, les impacts. Alors ça, je vais passer pour aller plus vite. Maintenant, à la question, est-ce qu'il euh, y a de la variation spatiale dans les dommages, et est-ce qu'on euh, peut observer une, une résilience alors, on, je fais des indices de végétation, alors l'indice euh, très simple pour l'instant, euh, NDVI, donc sur des images à très haute résolution spatiale, hein, euh, Pléiade, euh, Worldview. Et on voit qu'avant IRMA, donc ici 5 ans avant et 7 ans avant, j'attends des images là, de 5 mois avant qui vont bientôt mettre livrées, mais on voit quand même qu'il n'y a pas de 5 mois avant. Là. On voit, on voit que c'est assez identique, on a un mode autour de 0.6 plus ou moins 0.1. Sur l'image de 4 jours après la catastrophe, il y a une chute euh, énorme des NDVI. Les NDVI se situent euh, maintenant autour de 0,2, hein, qui va correspondre à du sol nu ou en tout cas du bois euh, enfin sans feuilles. Il de... Ils ont été euh, complètement <coughs> défoliés. Donc 0,2 plus ou moins, alors je ne sais plus, j'avais des notes plus ou moins 0,01 je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que 5 mois après, euh, on voit qu'il y a un regain un petit peu euh, du feuillage. On recommande des pixels qui étaient peut-être ici autour de 0.2, donc euh, sans feuilles. Il commence à avoir un... des canopées en fait, qui se régénèrent. On voit que le troisième quartile passe de 0.3 à 0.5. Et un an après, ce pattern se poursuit. Donc on a une augmentation des pixels à 0.6. Euh, mais quand même, il y a un mode qui reste ici à 0.2. Il semblerait que ça soit les mangroves qui soient, qui, soient, qui soient mortes. Je précise ici, les NDVI sont faits dans l'emprise spatiale des mangroves telles qu'elles étaient en 2011. Il n'y a pas d'autre type d'occupation du sol dans, dans les analyses. Donc ça c'était d'un point de vue général sur les NDVI selon toutes les mangroves de l'île. Si on regarde maintenant euh, mangrove par mangrove, alors on va dire étang par étang, hein, que j'ai euh, ici classé 0. A4 pour la partie euh, ouest de l'île. Le cyclone, vous voyez, c'est la flèche bleue passée dans ce sens-là. Et euh, 5, 6, 7 pour le côté est. Même graphique avec les NDVI. On voit que sur les 4 premiers, donc, qui se situent à l'ouest de l'île, on a ces deux modes. Donc le passage des NDVI de 0,6 voilà, à, à 0,2, avec une, une récupération progressive du feuillage. Ça se voit partout sauf sur l'étang numéro 4, où on n'a pas cette résilience. En fait, Sur cet étang ici, euh, il y a, les mangroves ont été complètement euh, détruites. Enfin, complètement, en grande partie détruites. Et sur la partie euh, donc, euh, sous le vent, en, fait, en tout cas qui était, qui était un peu protégée par, les, euh, par le relief ici, euh, on n'a pas ce deuxième mode, en tout cas il est moins marqué, et ce sont des mangroves qui ont été moins atteintes, par le... en tout cas au niveau de la canopée. Alors, la canopée, c'est un proxy euh, de, euh, des impacts sur euh, la structure forestière parce que ça ne permet pas de dire si euh, les peuplements ont, si les, la composition euh, spécifique a varié, s'il y a eu. Euh, ça, ça permet juste de dire si le feuillage a été impacté euh, ou pas. C'est un élément de, de la résilience. Et je crois que c'est tout. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long.